Bonjour, euh, je fais ces vidéos euh, avec euh, l'objectif de transmettre un peu la situation du Brésil. En résumé, euh, je commence en disant que dans ce moment-ci, le Brésil, la septième économie mondiale, euh, vit dans un état d'exception. Nous avons souffert un coup d'état. Euh, le Brésil est un pays présidentialiste. On a fait déjà deux plebiscites de consultation nationale en demandant quel serait le système idéal électoral et on a choisi dans ces deux fois le système présidentialiste. Ça veut dire qu'il n'existe pas, euh, euh, pas le mécanisme où euh, le Sénat euh, législatif peut euh, faire sortir un président élu par les votes directs de la population. Euh, L'imputement dans notre constitution il exige un crime de responsabilité ça veut dire quelque chose qui a été fait euh, clairement par la personne qui est présidente du pays et ça n'a pas existé on a vécu une farce avec tous les rituels euh, de légitimité qui n'est pas du tout légitime nous vivons dans un état d'exception dans ce moment-ci euh, quels sont quelles sont les raisons pour le coup Les raisons sont que nous sommes dans une crise économique à cause de la baisse euh, du prix des commodities. Et ça a été une bonne opportunité de faire pousser tout un secteur euh, qui était allié avec le gouvernement du Parti travailleur, représenté par la présidente Dilma, pousser dans d'autres directions. C'était une opportunité unique, comme dans plusieurs pays. On se profite d'une situation économique difficile euh, pour euh, faire le coup, pour le faire passer. Euh, ce, qui est, ce qui est un, un jeu, c'est pas seulement notre situation interne, c'est même pour euh, avoir une idée, on est dans une, une situation où on va commencer un choc de capitalisme. C'est ça le nom qu'il qu donne avec, euh, des, avec cette autre doctrine de choc qui a été déjà utilisée à uh, parler les régimes dans la régime le régime dans Chili avec Pinochet, uh, en Angleterre avec Thatcher et aux États-Unis avec Reagan. Uh, ce choc de, de choc de capitalisme. Il fonctionne dans une logique où on fait, comme un traiteur, avec le, la peur de l'argent, avec une main euh, dure, uh, l'approbation d'un programme qui ne serait jamais Élu par les votes des gens. Nous vivons dans une société, euh, dans un pays conservateur, mais quand même les votes sont toujours modérés, centre-droite, centre-gauche, jamais euh, les extrêmes. Et c'est pour ça que cette coup d'État fait qu'on va avoir deux ans maintenant d'un gouvernement pas légitime, qui n'a pas les votes et qui va faire tout un processus, qui est en train de faire tout un processus de casser les droits euh, pas seulement des droits sociaux mais même des, des pas civilisationnels qu'on a fait dans les dernières, dans les dernières décennies alors euh, on peut dire que, que, que le but final c'est d'expandir de euh, le secteur international au Brésil avec la privatisation des services de base, casser les services publics euh, universels de sa de salut, casser l'éducation gratuite dans toutes les sphères de l'éducation basique euh, à, jusqu'à l'éducation supérieure. Euh, et on, on est en train de casser avec la télévision étatique et tous les systèmes de communication étatique avec la participation de la société civile, euh, ça est en train d'être cassé. Et aussi dans les domaines symboliques, euh, aujourd'hui même, on a cassé avec les conseils qui essayent de conclure le processus d'évaluation des mémoires de la dictature militaire que nous avons eue et pour la première fois l'histoire du Brésil. On a nommé pour ce Conseil de Société Civile seulement des gens qui, ne sont, qui, qui regardent la dictature militaire brésilienne comme si c'était simplement euh, une révolution et pas une dictature. Et on veut complètement euh, cassé avec la mémoire. Euh, la grande média, elle est là, alliée avec le secteur financier, pas seulement national, mais plutôt international, et plutôt pour réaligner le Brésil sous les ailes, des, des pays euh, de l'OTAN, qui sont libérés par les États-Unis, mais qui impliquent aussi euh, l'Europe, euh, l'Union européenne, euh, le Japon, euh, le Canada euh, et les États-Unis. Euh, ça va casser avec les BRICS, le Brésil, Russie, Inde, Chine. Ça va casser avec la posture du Brésil dans l'ONU de demander le multilatéralisme, de demander à la fin de l'hégémonie euh, totale de l'OTAN dans les décisions de l'arbitrage par exemple euh, dans l'FMI. Euh, bon, pour, pourquoi est-ce que je fais ce, cet appel, cette vidéo euh, il faut avoir des manifestations internationales, pas seulement des lettres pas seulement euh, des, petits, euh, des petits actes dans, dans, votre, dans votre pays nous, nous nous avons besoin des demandes à partir des syndicats, des mouvements sociaux et d'autres organisations auprès de votre, de votre gouvernement, en demandant qu'ils sortent avec leurs ambassades du Brésil. Seulement trois pays ont sorti, on appelé ces ambassades du Brésil, l'Équateur, la Bolivie et la Venezuela, Mais pas d'autres. On n'est pas en train de jouer, on, on, on ne discute pas. Si c'est un bon gouvernement ou c'est ce n'est pas un bon gouvernement, nous n'avons rien de contre. Le problème, c'est que la démocratie au Brésil a été morte avec le coup le 31 août 2016, et nous avons besoin de votre aide. Nous avons fait nous avons de, plusieurs manifestations partout au Brésil, et il sera difficile à vous de, de, de les voir parce que nous sommes complètement blindés avec un système de médiatique qui, qui, qui, qui n'échappe pas à l'information. Je laisse pas l'information sortir d'ici. Euh, mais je peux vous dire qu'on est en train de déjà commencer à recevoir euh, des processus militaires très forts contre les manifestations. Euh, on est en train d'appeler ces, ces, ces manifestations des, des manifestations euh, fascistes. Et on est en train de nous attaquer par toutes les monde. Nous sommes isolés. Nous sommes isolés dans le pays. Nous avons besoin de votre aide internationale pas seulement de lettres, pas seulement de, de nous avons besoin d'action. Et s'il y a n'importe quel représentant de notre pays, dans votre pays, n'importe quel événement, je vous demande, on essaie de, de leur bloquer, de leur faire la vie difficile, impossible, de leur bloquer dans tous les espaces possibles, c'est ça que nous faisons ici au Brésil, n'importe où ils vont un ministre d'État, un secrétaire, n'importe quoi. Nous sommes en train de leur faire la vie en enfer. Il faut être très fort maintenant. Il faut être vigilant. Il faut actuer dans ce moment-ci pour restaurer, si possible, la démocratie. Ce que nous voulons maintenant, c'est les élections directes. Parce que le droit au vote est menacé. Alors, c'est ça où nous sommes maintenant. Les manifestations pour le... Pour les élections directes. Bon, je crois que c'est un peu ça euh, le message. Euh, je, je suis à disposition si vous voulez plus d'informations. Merci beaucoup. Ah, merci aussi de diffuser amplement auprès euh, vos organisations, euh, mouvements, syndicats, etc. Nous avons besoin de votre aide. Merci.